Salut, c'est Lane. Aujourd'hui, je t'ai préparé un petit best of d'un live qui s'est passé il n'y a pas si longtemps sur Twitch. J'ai découvert Fall Guys, j'y ai joué pour la première fois. Alors, je t'ai fait un petit best of un petit récap de tous les moments sympas qu'on a eu pendant ce stream. Ah, c'est technique, hein. Je connais même pas les touches. Un, <rire> un C'est marrant. Ok, alors, t'as une technique pour euh, démarrer plus vite. Je sais pas si je joues avec les là. Ouais. Au lieu de démarrer tout droit comme des cons, tu fais tout droit en faisant des petits gauche-droite en même temps. Et hop là. Tu passes des morts par rapport aux autres. What the fuck, comment Comment on plonge Tu appuies sur euh, carré. Enfin, moi j'ai Xbox, donc je sais pas pour toi, mais je crois que c'est carré en on... okay. Ouais, c'est ça, c'est carré. Oh bâtard Et, euh, Ouais, ok. Les 20 premières équipes j'ai avec ça Et sa mère. Ok. Oh, oh Ok. Ok, tout va bien Salang J'ai y tomber Ah Oh non Oh non, je suis tombé fil dans le trou Oh, c'est bon, je suis attrapé au bord. Ok, on dodge. Pro-gamer Oh oui Oh non J'ai pas réussi à attraper le bord. Alors moi j'ai réussi à le faire du premier coup, je sais pas comment j'ai fait. Oh, <rire> What the fuck, j'ai rien compris Notre squad, elle est 9ème. J'étais si naze oh, on est qualifié, mec On est trop chaud Let's go Oh non, non, euh, non, non! On a non. perdu! On a perdu! Oh les fils de pute, ils nous ont focus! Oh non, je suis tombé, quelle merde! What's... Oh j'ai pris une. Oh la la, je me suis pris suis... une de ces balles dans la gueule! Oh non, encore! Oh, je suis en speedrun là, mon ref! Ah merde, j'ai choke! Ah j'ai giga choke! Oh la la! Oh non, oh non, oh, oh non. Oh là. non, j'ai de chaud. Putain quelle merde. Oh, oh non, là mais je suis trop con. Oh là là. Ce biop. Oh non Ça Non non non non non non non non. Oh aïe aïe Sa mère Va à gauche, va à gauche. ouais Y'a moyen y'a y a moyen non on, premier pas. Mais on va aller euh, à la porte du milieu. Elle non. C'était tout à gauche, c'était un prank Ok, je suis quatrième. Non, pourquoi ça passe pas Ok, là par contre, il faut vraiment que tu te dépêches, mec. Mais mec. Prends ton temps, prends ton temps. Et oublie le saut, mec. Oh, arrête de te précipiter. Pas à... Arrête de te précipiter, mec. Arrête de te précipiter. Voilà. Non, prends ton temps, prends ton temps. Je prends mon temps. <rire> Mais tu vois, ça va pas. On va oh, perdre, s'il te plaît. Oh, non, Franck, on a perdu, Franck, on a perdu. Faut que tu qualifies. Je t'en supplie. Non, Franck, je t'en supplie. J'arrive pas Mais Franck, prends ton temps Pourquoi ça prends la grippe pas J'ai dit Fais-le en deux sauts, au pire, on s'en fout. Voilà. <rire> Euh, le truc au milieu, c'est ch assez chaud. Hein. Ah. J'ai réussi parce que je suis un pro, mais. Par Attends. contre, Attends, faut que tu passes très vite là, il reste plus qu'un second. What Oh bah, allez, go. Désolé. Désolé, <rire> Vraiment désolé. Mais Quand je t'ai dit de prendre ton temps et que je te vois te précipiter, mec. Ah. C'est trop cher. <rire> c'est trop cher pour une, prendre, une première fois. Elle, elle était trop technique la meuf, fallait faire un dessous dans tous les sens et tout. Je t'ai dit de prendre ton temps et tu t'es précipité, tu m'as stressé jamais qualifié, N on est dernier, oh Starf. Oh mec, oh non Oh non Green, Oh non mec, j'ai honte Oh, cringe On est dernier, mec Non, on n'est pas dernier, mec, quitté avant que ça le voit, donc... Euh... Ah Moi, ouais, j'ai bien vu hein. Non, non, on n'a pas vu, on n'a pas vu On n'était pas dernier, on était, on était les, les premiers des, des meilleurs Oh non, c'est encore un truc de team Je sais pas, je comprends pas Tu comprends ah les pingouins, les pingouins fils de... Laisse moi le pingouin Mon cul, mon pingouin. Oh, oh oui Oh oui j'ai le pingouin, non je l'ai plus Taras J'ai le pingouin, j'ai le pingouin, j'ai le pingouin Mais pourquoi tu me tiens, fils de pute Tu me l'as fait perdre Mais t'es con, on est dans je la même faire équipe faire ah, Mon pingouin C'est mon pingouin C'est mon pingouin Je te jure, on est des putes si on perd, mec. C'est mon pingouin, mec Mais je veux le hall d'au moins une fois bah, C'est saut de pingouin oh oui, je l'ai Bien joué! Pu. Bien, ouais. On avait une bonne team, what the fuck! Easy, easy clap, easy claps! Juste meilleur finalement, juste meilleur! Que fais-tu sur ce jeu de mort? Et eh bien écoute, c'est écrit dans le live, je teste Fall Guys! Mais si tu vois qu'il y a un mec. Oh non, t'es mort! Oh non, moi aussi! Vas-y, a... c'est illégal d'être haché à ce point, genre. Oh sa mère! J'avais pas compris que ça bougeait en fait. Ah oui, d'accord, ok. Sur ah les balançoires. Simston sur ton en fait. Je trop fort. Mets-toi le plus euh, au bord possible. Ça va te faire euh, pour plus de Oh Ah oui, on oh, va classe. Ok, ok, let's go. Non, non, je suis sous merde. Et Wesley est qualifié. Wesley the goat with hail <rire> hal with uh, Chilvaler. <rire> Comment on dit de pousser dans l'envers Tu vois le lait Tu vois le lait Tu vois le lait Je fais la t -pause et je survis C'est la strata en fait Ah merde Oh non Non Non Non On a pris trop à l'enverser à cause de toi, je vais te péter Bah... Wesleyan, je suis nul, effectivement Ah oh oui, let's go Le bunny Ah bon, oui, oui, oui On s'y passe de Oh la masterclass Oh oui Ça sort où Ça sort où Ça sort, où, ça sort là Oh oui Oh la masterclass, la masterclass Oh la masterclass des premiers J'ai fait une masterclass, frérot Hop là Oh je l'ai brained Faut oh, pas niquer sa mère fils de pute est gros fils de pute, est gros chien là, du talon de la pute T'as le Ah merde mais il est dans mon équipe, pourquoi il m'a niqué alors Il est con Ah non, comment est en train de les enculer Hop là, ça dégage Hop. Attends mais le mec a vraiment give up de me la prendre Mais là... J'ai tellement fait tourner en bateau que le mec a give up quoi C'est la finale mec <rire> Vraiment je lui ai fait deux passements de jambes d'affilée Oh mais what ouais, C'est la finale, ok alors là il y a une technique de fils de pute ok Ok euh, Quand la barre, alors fais gaffe, là il y a deux barres Il y a celle ouais. du haut et puis celle du bas, celle ouais. du bas elle accélère ok Ouais Celle du haut elle reste euh, lente Ok Quand celle du bas elle arrive quand ouais. Et tu grabes le mec Et après tu sautes et lui en fait il pourra pas sauter du coup il va se faire enculer par la barre Ah ok Attends il y a un mec qui s'appelle le baf tout sombre là <rire> <rire> C'est mon mec là non. Je me suis fait enculer. Tiens nul. Oh mec, je me suis fait contre-grab et du coup en fait on est parti tous les deux. a ah, encore Allez mec, allez mec, s'il te plaît, tu peux y arriver. Allez Léo, je crois en toi Allez Léo, tu tues. Tu tues tu, tu, lui c'est on a gagné. Let's go Let's go Première et premier temps en fait Let's go Ce jeu est trop facile, ça m'énerve <coughs> <coughs> C'est pas, pas grâce à toi FDP. Ouais, ta gueule, Alors moi aussi j'ai tué des gens là. T'as vu comment je les ai enculés Non, par contre, les... vraiment, toi t'as fait vraiment. C'était une mêlée générale, c'était BO2, frère, Noctown. Ah, j'ai fait le gros chien, mec, je les ai grab, ils sont parsis. Oh, mec, mec, t'étais en mêlée générale hardcore à la Vector, s'il te plaît. Yeah, yeah. Okay. Comme ça il aura pas le temps de sauter vu que tu, tu l'auras grave okay. oh, oh, oh, oh Oh le bâtard tu as fait, lui Mais c'était incroyable T'as vu le skin euh, noir là Ouais ouais ouais Alors quand je te dis que c'est ma... Alors ok Je pensais pas que t'allais y arriver J'ai grillé hein, vraiment, oh non Ah oui, t'as vraiment grillé après le coup oui bah, c'est perdu Dépêche toi s'il te plaît Non mais Franck okay, Mec je te jure j'ai sauté, ça a pas sauté mais niquez vos mères hein, bon, à un moment, s'il vous plaît. Ok. Oh oui. Oh la masterclass fait Oh la masterclass Comment t'as fait pour Mais je suis juste voter. meilleur, mec. Je, genre juste, euh, j'ai sauté et j'ai j'ai pixel perfect en fait. On est premier. Ouais. Allez. Juste meilleur en fait. Juste meilleur. Hein. Oh. Oh lol, j'ai fait un tout droit, mec. Aussi. <rire> Deux tout droit mec. On est dans un putain de fils de vie. De... Attends, je crois que j'ai fait un deuxième tout droit. Mais lol. Mec, c'est quoi cette game C'est tout droit land Mais lol Mec, j'ai fait un tout droit sur la map, je suis premier Mais what Vraiment, j'ai fait un 3 du début à la fin J'ai fait zéro pause T'es en speedrun, mec Premier Pas premier, en fait Je suis trop fort au jeu, mec T'as fait un petit move de ballerine, là On la win, mec On gagne beaucoup, je trouve, en vrai, quand même Oh non a la fin faut, faut attraper la couronne, oh non Oh non... Je sais pas comment on attrape la couronne Je mais. sais pas non plus oh Mais c'est quoi cette merde Bonne chance Oh non mais mec Et merde Oh oui Et merde Oh merde, je fais me suis fait marteau être le cul. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Master class. Oh non, je me suis trompé de touche. Et what, ça marche pas? J'arrive pas à attraper la couronne Je suis pas avec toi, mais il peut essayer. Wouhouhou Active 4. Oh, on oh, J'ai réussi Victory J'ai pas acheté un 4 J'ai réussi <rire> Let's go J'ai un TF4 Let's go Le tampon non mais je croyais qu'on avait perdu du coup GLTF4. Le <rire> non. Let's go Juste meilleur en fait Oh là là Let's go Mais écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live, je me suis beaucoup amusé. Et puis euh, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Ciao ciao